donc je suis le poète je vais essayer de le faire le chamano monte au toit sans la échelles d'Ézéchiel et de Gargamel. le chamano part en fusée, en fumée par la cheminée Pierre non, c'est pas papa, no, elle coco, la, coco ce vieux père vert rouge, comme un moine chez Sade. J'ai dit Sade, excusez-moi, un moment d'égarement. Le chamano parle en langue. Dédé foncé en transe, en transité. Le maître soufissou bat là sa cadence un pio si bleu pour moa d'être désormais mes sérieux riant de tout de vous les les ss staliniens, tout me fait rire j'suis si, ici si, nick bla bla bla z z z j'ai le sang-froid d'un, le d'un serre, pan, pan, pan. suis l'homme qu'un, le mannequin. La sauvagerie, le sauvagerie en lui-même, de cet étron brillant, luisant-en, -en attirant en rang et la commerce chiale, Il y a potion. Popotiron, Potin et Popotin, non, stop. Il y a très, très, très, très, très longtemps, elle m'a jeté un sort. Alexandrie, Alexandra. Oh, mon sort, mon ressort, mon cher sort, je l'ai concontré, je l'ai fait mi je l'ai m'aimé l'Angers, et mes jours, et mes journées, et mes jours morts. Serrez les mots nids, oula, oula, oula, trans, joue un grand rôle. La Stradidi, dur, doux, vaudou, antillé, jusqu'au coco, rêve, sauvage, d'il y a vingt ans. Tute, tute, tute, chou, viens, viens, viens. Substance psychotrope toujours présente. Utilisée par la subtilisée pour partir plus, plus, plus. C'est un, un moyen, pas un but à gaz. La musique est un moyen tradidi pour partir en, sauvager, en sauvagerie, en transnotalement, notamment par, la, par les Réré, Pépé, Titi, Sion, en Suisse. La re, la re, la re, le prospère, le prospant. « Vilain, vilain, vilain. Oh, mon sort, mon ressort, mon cher sort. Monsieur, mon sort est de sortie. Viande à servir froide. Je suis la souris dans la souricière. Il ment, il m'en remercière. Mon ombre est un chat. L'esprit du chat possède le manneau. Sorcier, en ces gestes, sagesse, geste, sagesse, sagesse, des gazages du troisième âge, CIA, SLC, des rires violents, des stries violettes, ILS, il, mal au pouvoir, ont sexocidé les sorcières, brûlé au bûcher public, bûcher au brûlé public. Pulsion, Expulsion des sorts, chéris sorts La face, pardon, la femme au famas fameux, effet miro-art, un jeu entre tres que que Forêt, balai, simple, marmite, grimoire, tout la tiraille rayé rayé disney elle lise un grand livre elle se dissimule dans le végétal orphée d'or l'orphée fait fête le pouvoir des histoires tu dois chaque jour faire défaire refaire le petit tissu quotidien tu as vu la peau de la femme, à droite en plante, pas droite sous l'aide loc fumante. La soupe est calleuse basse, calée idéoscopique. On voit passer des fantômes à la TV, devant la TV, derrière la TV. La T, la, la T, -v avec le fil du razou-razou art. Je pratique plus de 777 langues, de gueux, dégueux ou décédés. Je parlote tous les jours avec le coupe-coupe du coupe-gorgé. À présent, vous devez composer avec les langes du monde immonde en mondorama. Téléphonez à Lul Raymond, et à Hal, le chimiste. Sous l'effet du gel, les temps se fige. Par décision de la sorcière, je suis un chiffonnier niais. Le tempo n'est pas droit. Sorcier dans la boue des bouges à bougies et des terreurs populaires. Je suis né en 1977. Quand les deux sets se rencontrent, c'est le clash à la calache. Je ne crosse pas en Dieu, mais au diable. J'ai vu partout 16 œuvres. Parlons-en, en, en, langueux, dégueux. Grappi, grapo, gratpio, tintima. Morturie, la voxesse, chalupard, chalot, en coua a, chivalisé, ketchua, ketchua, squatchas, smatcha, kile, chou, a, en choua a, l'admirauté, pelle manganose, au ausé, nosan, rotruji, chorcierge, des chorchoux ketchou, -dou doux doudoux duxomatos, l'emposage. En l'embrisuré, un sketch, sketa, quête, quête, quête, un béreloul, jassa, descend, foinchon, dégonzé, des à désidurage, ramiturza, l'amphibère, c'est de l'eau dessus, dessus, déchu le champ, baso, mierda, la bacavinas HB, bombomba, féchi, fristi, l'eau que taviane, nemes coco, esplanidor, géométrie, populixé J anno carlotto moto ton gioti dimorfo la vicon, cona jajaja ja, mutori tazadel Las smokis mario Mazidorf, dorf sec zenox carbusier las mushtitken clac clac cla los schul zese gunneur mulera le PDRCN, Mori, L'Ozio, Bikibi, Anki, la béquille, la Bétan, Frostif, 247N2, Schnea, Flita, Tatata, N, Jujurel, Ménène, Uldas, des roseaux, Plana, Vampai, Retreux, Mini, Mimi, Mini, P, O, P, plus, plus, plus, l'inchialé du trument monotono A, D, -A -D, -D Bandit data à cos Mike, Lové d'Ozur, Dedgarpi, Dedgarpio, Padre Pio Pio, Pianyan, Lardlar, lard, mur, Murmuri, Turi, Lozo, d'arda, plus plus plus en quel chat l'orfogo, dégol en Golisurage, Lazurifié, Autopie, Nage, Corono, Delgue, un nonono Luigi. Geta rito de la dorisque, gorifée, loto, sonono, luigi, persura, lente, pagnade, feuillitil, il tilte, tilti, gorecevus, avalé, avoletalaga, da, da, da, Ani gordi, fiieto, mus, mus, en l'anabrisurage, cla, cla, deregaza, gaza, allé, goine, loma, abrideux, j'écharpier, en la classique sur, si du l'Odaïde, cléro JPPJ, l'OID2 obscura en X. Merci, merci, merci.